Je vais d'emblée présenter l'intervenant suivant, Philippe Blaudeau, qui est donc professeur d'histoire romaine à l'Université d'Angers. Philippe est membre senior de l'Institut universitaire de France. J'en déduis que l'Institut universitaire de France fonctionne comme l'armée française. Il considère comme senior des gens à partir de 40 ans. <rire> Philippe est connu pour être l'inventeur de la géo-ecclésiologie du christianisme tardo-antique, un instrument élaboré lors de sa thèse et qui est en quelque sorte immédiatement passé dans le domaine public, tant il rend de grands services. Il est membre de plusieurs équipes de recherche en France et à l'étranger. et Il présente la caractéristique de s'investir dans des études extrêmement pointues sur les sujets historiques dont il est un grand spécialiste, tout en gardant de la hauteur, de la hauteur de vue pour s'intéresser à la question de la recherche de sens en histoire, l'épistémologie historique. À la suite notamment de Henri Irénée Marrou, dont il est un disciple. Alors puisqu'il aime réfléchir à la communication entre l'histoire et les autres disciplines, il travaille souvent des ponts entre histoire et théologie et c'est à cette lumière qu'il va nous éclairer sur la question une vraie question, le brigandage d'Éphèse comme contre-exemple parfait du fonctionnement synodal. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, J'en profite également pour dire combien je suis heureux d'être là. J'ai beaucoup apprécié d'être associé à cette aventure, d'être membre du comité scientifique. Donc vraiment à cet égard également de très vifs et très chaleureux remerciements. eu égard au titre... Vous voyez qu'il y a un point d'interrogation et la tentation qui sera la mienne sera de répondre non à ma question. Ce n'est pas pour autant que je veux m'engager ici dans la voie de la réhabilitation de ce qui a été nommé le brigandage des fesses, simplement vous proposer un regard d'historien après d'autres. Euh, je souligne dès à présent que je tirerai profit très largement des travaux d'une collègue italienne qui enseigne en Espagne, à Santander, qui s'appelle Silvia Cerbi, et qui est la grande spécialiste de cette question. Pour autant, je proposerai aussi quelques vues plus personnelles. Alors, la première des choses à dire, c'est que donc, vous avez affaire avec Éphèse. 449, un concile qui a été convoqué par l'empereur selon les formes. L'empereur du moment s'appelle Théodose II, c'est le petit-fils de Théodose le Grand, et il règne de 408 à 450. Donc ce concile est présenté dans l'historiographie, spécialement dans l'historiographie catholique, comme un latroquinium, c'est-à-dire un brigandage. Et ce propos apparaît dans le cadre d'une lettre de Léon, Évêque de Rome, on peut l'appeler pape si vous voulez, l'appellation de pape n'a évidemment pas le même sens qu'aujourd'hui en termes de compétences et de caractère juridictionnel. Euh, L'emploi de ce terme, donc vous voyez, il ne s'agit pas d'un jugement mais d'un brigandage, et en latin, iudicium et latrocinium, donc on a un effet rhétorique peut-être plus marqué encore, euh, apparaît dans une lettre à euh, la sœur de Théodose II mais qui avait des options théologiques différentes de son frère, qui s'appelle Pulchérie, et euh, Léon prend tout de même le soin de présenter ce concile comme un brigandage seulement après la mort de Théodose II, et non pas de son vivant. Donc ce point devait être redit. Euh, deuxième élément, euh, évidemment, nous, a, nous sommes très informés, vous voyez que j'ai posé à plusieurs reprises la question de la documentation, y compris tout à l'heure euh, auprès de Marie, euh, nous sommes assez bien informé sur ce concile, même si nous n'en avons pas nécessairement une connaissance complète. La documentation est extrêmement euh, variée, avec euh, une production, une citation des actes du concile d'Éphèse dans le cadre du concile de Chalcédoine qui suit deux ans plus tard. Il y a ici une logique de poupée russe, si vous voulez, d'emboîtement documentaire qui est assez complexe dans le détail. Il se trouve qu'en plus, ces actes de Chalcédoine ont été traduits au VIe siècle, notamment, je passe sur les détails, par un diacre romain qui s'appelle Rusticus, et Rusticus fournit des éléments qui ne sont pas dans l'état grec dont nous disposons. Donc il y a du grec, il y a du latin, il y a même du syriaque. Alors ce syriaque est spécialement intéressant, je vous montre une page du manuscrit concerné. Donc ce manuscrit donc est conservé au British Museum maintenant qui a le numéro de 14530. Il est particulièrement stimulant parce que lui, il relève d'une copie qui a été réalisée dans les années 530. Précisément en 535. Donc il est relativement proche des événements dont il fait état. Et pour les Syriacisans, on reconnaît assez rapidement, je ne suis pas un grand Syriacisan, mais j'annonne le Syriaque, disons, on reconnaît la mention de Dioscore, évêque d'Alexandrie, on reconnaît la mention des empereurs, etc. Donc s'il y a une chose à retenir sur la documentation, vous voyez que ça un point sur lequel l'historien aime à s'arrêter, c'est la diversité des langues et la diversité des communautés qui sont porteuses de ces documents. Il y a une dimension communautaire de la documentation. Et en particulier ici, donc d'une part, la communauté que je vais appeler par commodité, soit chalcédonienne, soit orthodoxe, euh, soit qui relève de ce que par communauté, commodité, j'aurais tendance à appeler la grande Église, celle qui confesse euh, le Christ en deux natures. Mais il y a aussi une documentation qui vient de la communauté qu'on appelait autrefois monophysite, c'est le cas hein, pour le, les, les actes syriaques, euh, qu'on appelle désormais miaphysite. Je pense que cela vaut mieux, même si le terme n'est pas particulièrement bien construit. Elle reconnaît le Christ en une seule nature, mais, ou plus exactement en une nature, mais en une nature incarnée. C'est-à-dire que dans la nature, il y a du divin et de l'humain pour le Christ. Donc, en fait, il y a une confession malgré tout de l'intégrale humanité du Christ. C'est donc autour des vocables de nature que se pose le problème. Voilà pour cette, ce petit rappel et donc pour ne pas être très surpris si vous m'entendez à plusieurs reprises employer le terme de miaphysite. Euh, troisième chose, donc je vais ici évidemment souligner qu'il euh, y a une expression de diversité des points de vue, que cette documentation nous renseigne pour des moments différents du Concile. En gros, euh, du côté chalcédonien on insiste sur des décisions qui sans doute ont été prises le 8 août 449. On a aussi quelques éléments syriaques non édités sur ce sujet, je pourrais y revenir et détailler si vous le souhaitez, je le ferai dans la publication, évidemment, la forme écrite. Et pour ce qui est des actes dits syriaques, dont je vous ai montré une page de manuscrit, eux, ils traitent d'événements qui se seraient produits le 21 août, et on n'est même pas sûr du nombre de sessions qui a pu marquer le déroulement de ce concile à Éphèse, donc, en août 449. Ça, nous en sommes sûrs, en revanche. Alors, je vais vous proposer une brève euh, série, une, un bref récit euh, des événements, euh, pour souligner d'abord que ce concile donc, a été réuni à l'initiative de l'empereur, selon le modèle constantinien, on pourra y revenir, qu'il rassemble entre 135 et 150 évêques, ce n'est donc pas un des conciles les plus Importants nombre que nous connaissions pour l'Antiquité, qu'il a d'une certaine manière vocation à être en logique de continuité avec le Concile d'Éphèse que vous connaissiez sans doute déjà, c'est-à-dire celui qu'on appelle Éphèse 1, qui lui est considéré comme un concile œcuménique à la différence du brigandage. Et donc ce Concile d'Éphèse 1 a été réuni. Euh, par Théodose II également. Cyril y a pris euh, le leadership, pour le dire très clairement, et euh, Nestorius y a été condamné. Eh bien, nous aurions une sorte de continuité ici, avec euh, des Nestoriens qui seraient condamnés. Alors, peut-être deux, et peut-être jusqu'à quatre sessions dans ce concile. Euh, les décisions fondamentales, c'est qu'un moine euh, archimandrite euh, à Constantinople, qui porte le nom d'Eutychès, qui veut dire le fortuné, euh, est réhabilité euh, sur la base d'une déclaration de foi assez terne, assez plate, euh, dans la mesure où il avait été condamné par le synode permanent auquel je faisais allusion hier soir, donc ce synode constantinopolitain réuni avec les évêques présents dans la capitale en 448, en novembre 448, donc condamné dans un synode à échelle, si j'ose dire, moindre, et réhabilité à Éphèse 2, 449. Et la conséquence, c'est qu'on dépose ceux qui l'avaient condamné. Et là, on dépose des gens de haut calibre, si j'ose dire, à commencer par l'archevêque de Constantinople, qui, se porte, qui porte le nom, pardon, qui se nomme Flavien. Euh, et évidemment, pour ceux qui euh, euh, se situent dans une logique de continuité entre Éphèse 1 et Éphèse 2, on suggère une parenté entre, de pensée bien entendu, entre Nestorius et Flavien. Le Concile ne se contente pas de cela, il y a une série de condamnations euh, d'évêques d'importance moindre, dont un certain Ibas Dédès, sur lequel je reviendrai, et pour terminer, une condamnation de l'archevêque d'Antioche qui porte le nom d'omnus, c'est-à-dire qu'il y a un ménage qui est fait au point de vue des principales autorités ecclésiales qui est vraiment d'importance. Euh, C'est ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre que l'autorité euh, ecclésiale principale du Concile est dévolue à Dioscore d'Alexandrie, si j'ose dire, l'autre grand siège d'Orient, et on voit bien qu'il y a des enjeux ici de construction de la communion et de construction euh, des espaces d'influence, ce que l'on peut appeler géo-ecclésiologie. Et donc, de ce point de vue, on peut entrer en, euh, tout d'abord dans euh, la représentation du déroulement. Là, je vous ai donné quelques éléments euh, relatifs à la euh, euh, principale décision, mais euh, évidemment, il y a matière ici à se demander en quoi il s'agit d'un brigandage. Et trois questions fondamentales sont donc posées à cet égard. S'agit-il d'un concile irrégulier, s'agit-il d'un concile extrêmement, extrêmement violent et s'agit-il d'un concile hérétique Et j'ai privilégié ici le témoignage de Flavien euh, de Constantinople pour différentes raisons. La première, c'est qu'il est évidemment presque immédiatement composé après les événements qui le frappent. Donc pour lui, une décision extrêmement brutale de déposition, d'excommunication, qui est suivie d'ailleurs par une mesure impériale. C'est l'empereur qui condamne à l'exil, hein, ce n'est pas le concile qui condamne à l'exil, mais évidemment, il, il sait ce qui l'attend. Et donc nous avons la conservation de son appel à Rome pour être justifié de, euh, de tous les reproches qui lui ont été rendus. Euh, envoyé et pour obtenir en fait, que la justice passe. Ce document donc, est composé sans doute en août 449 et il évite, si j'ose dire, la surenchère, c'est-à-dire qu'il relève d'un point de vue, mais il ne relève pas d'une reconstruction plus élaborée qui apparaîtra à Calcédoine deux ans plus tard, pour une bonne et simple raison, c'est que deux ans plus tard, Flavien n'est plus de ce monde, il meurt sur la route de l'exil, probablement à la fin de l'automne 449. La date est très discutée. Alors lui, il parle effectivement d'abord de problèmes d'entente, hein, euh, clairement, euh, il signifie, j'ai euh, mis en gras certaines des formules, que Dioscore euh, l'avait tenu à l'écart, qu'il n'avait jamais jugé qu'il fut digne de ses lettres, euh, ni euh, n'avait montré à l'égard de Flavien euh, cette charité qui est prêchée selon euh, la, le précepte de notre Seigneur. Et il pointe euh, des formes de violence qui se sont manifestées dans le cadre de la, du déroulement. Je vais y revenir. Vous voyez des menaces, menaçant les uns de déposition, les autres de séjour en prison, euh, les autres encore de supplices variés, etc. La lettre est assez longue. Elle fait valoir effectivement encore l'idée qu'il y a eu une intervention des soldats, les glaives dégainés, contre ceux qui pensaient qu'il fallait différer la chose. Et lui-même, Flavien, a été entouré d'une multitude de soldats qui ne lui permettaient pas de se réfugier auprès du Saint-Hôtel. Et finalement, il a tout de même pu s'abriter en quelques lieux de l'église et peut-être aurait-il déjà rédigé les linéaments de son appel. Ou pas. Bref, une situation de grande violence euh, qui est redoublée par un autre appel, celui de Zeb euh, de Dorillet, qui avait été précédemment euh, celui qui avait dénoncé Nestorius d'ailleurs, et qui lui a été empêché carrément d'entrer euh, dans le cadre de euh, euh, l'Assemblée. Alors, je réponds donc à mes trois questions à l'appui de ces témoignages, spécialement parce qu'ils me paraissent les plus fondés au titre de leur proximité à l'actualité et au titre, si j'ose dire, d'une relative. Euh, d'une mise en valeur des événements qui ne versent pas dans l'emphase, si j'ose dire. Alors, ce concile est-il irrégulier Apparemment, il a empêché Flavien et encore plus Eusebe de Dorilée de s'exprimer. Pour Flavien, et d'ailleurs pour d'autres évêques, il y a un témoignage un peu plus tard dans le cadre du concile de Chalcédoine, cette fois-ci, effectivement, ceux qui avaient été présents à Constantinople et qui avaient jugé une première fois de l'affaire, dans le cadre du concile d'Éphèse II, ont été maintenus dans le silence. Mais s'agit-il d'une violence réalisée, accomplie par euh, les autorités conciliaires elles-mêmes La réponse est non. Dans la convocation même, euh, le texte de convocation euh, du Concile par Théodose II, celui-ci précise qu'il faudra, effectivement, qu'ayant déjà jugé l'affaire, il se tienne dans le silence et que d'autres rejugent pour pouvoir établir une décision euh, qui soit conforme à la justice. Donc à la question s'agit-il d'un Concile irrégulier, si l'on examine les procédures de convocation, de présidence, de participation, de droit à la parole, du rôle des légats romains, du rôle de l'empereur et encore des notaires, je dirais que nous avons affaire à un concile qui, de ce point de vue, répond à des règles et euh, n'est pas nécessairement plus choquant que d'autres, et notamment celui d'Éphèse 1. Euh, par exemple, pour euh, ce qui est le, euh, la prise, le Début même des travaux, ici nous avons une, affaire à une procédure régulière, ce dont on pourrait absolument contester que cela fut le cas pour le concile de Cyril à Éphèse en 431. Très bien. <rire> Deuxièmement, s'agit-il d'un concile extrêmement violent euh, Là, en revanche, oui, il y a des faits de violence, et il y a notamment cette entrée des soldats qui sont euh, armes au point, si j'ose dire, euh, glaives dégainées. Alors, il faut ici faire la part à plusieurs choses. La première des choses, c'est de dire qu'il y avait une instruction impériale qui avait été donnée à deux représentants de l'empereur, le comte du sacré consistoire, qui porte le nom d'Elpidius, et le tribun et notaire, Eulogius, Olo qui avait donc un rôle destiné à assurer que l'ordre serait maintenu dans le cadre du concile. Et d'autre part, euh, il y a euh, aussi une tentation euh, de la part de euh, Théodose II de donner euh, à ce concile une forme où sont convoqués non seulement des évêques, mais aussi des moines, à commencer par une figure très importante qui est originaire de Samosate, qui s'appelle Barsoma et qui est considérée comme l'une des figures leaders du mouvement monastique en Orient. J'ajoute que les moines sont peut-être plus à même que les évêques, en tout cas c'est une hypothèse qu'il faut considérer, pour exprimer une certaine forme de prise de position des laïcs également. Il y a enfin quelques laïcs qui sont entrés, euh, sur l'invitation de Dioscor. Et donc, la grande question est de savoir si, euh, en fait, les épées dégainées des, des soldats sont là pour faire pression sur les membres du concile ou si c'est simplement pour assurer un peu d'ordre dans une assemblée qui devient tumultueuse. On peut imaginer d'ailleurs que Dioscor exploite, Dioscor d'Alexandrie, cette situation. J'ajoute deux éléments encore. C'est que plus tard, et c'est la diapo que vous avez sous les yeux. Mais à Calcédoine seulement, on accusera Dioscore d'avoir fait signer des feuilles blanches. Autrement dit, évidemment, on pourrait les remplir à sa guise ensuite pour la condamnation de Flavien et de Zède. Si vous regardez en détail le texte, je pense que je n'en aurai pas le temps, vous remarquez qu'il y a cette déclaration donc de Théodore évêque de Claudiopolis en Isorie. Hein. Euh, il indique euh, donc qu'il a été tenu à se taire et euh, il euh, évoque aussi cette question euh, des euh, documents signés, et Dioscor prend à ce moment-là la parole, vous voyez, de l'intérêt aussi des gestes. Hein. ce ne sont pas des enregistrements au sens sonore du terme par définition, et ce n'est sans doute pas non plus complètement la totalité des prises de parole, mais il y a tout de même cet effet de débat contradictoire, et à ce moment-là Dioscor dit une chose très intéressante, euh, on m'accuse donc d'avoir fait signer des feuilles blanches, euh, et donc eh puisqu'ils portent l'accusation qu'on leur a donné une feuille blanche à signer, qui a donc composé leur déclaration, je demande à votre magnificence, c'est les commissaires impériaux qui ont la main sur l'ordre des débats à Calcédoine, de les faire répondre, et les glorieux fonctionnaires ne les feront pas répondre. La question est visiblement très embarrassante. Donc cette accusation de signature sur feuille blanche, il y a de bonnes chances qu'elle soit erronée, qu'elle ait été ajoutée pour charger la barque, si vous voulez, pour condamner Dioscor. deux ans plus tard, donc 449-451. Donc, si nous faisons ce travail, nous observons que, bien sûr, le concile d'Éphèse s'est déroulé dans des conditions de tension et de violence, mais probablement pas celle poussée au paroxysme dans le cadre de sa dénonciation à Calcédoine. Troisième, et j'ajoute d'ailleurs que quand Dioscor est condamné à Calcédoine, ni dans la sentence d'excommunication, ni dans les édits impériaux qui suivent, on ne fait valoir sa violence. D'autres arguments sont exploités, mais pas celui de la violence. Troisième élément, s'agit-il d'un concile hérétique Alors, je, je laisse pour l'instant cette diapo. Euh, évidemment, il semble hérétique en ce qu'il a réhabilité Eutychès. Et Eutychès sera ensuite euh, dévoilé dans ses convictions de telle sorte que l'on s'apercevra que l'humanité qu'il prête au Christ n'est pas une humanité qui nous est pleinement consubstantielle. Euh, le point est que dans sa déclaration, comme je l'ai dit, extrêmement plate, extrêmement euh, atone, euh, cet élément n'apparaissait pas. Euh, D'autre part, j'ajoute qu'effectivement, un des grands reproches adressés à Dioscor et qui lui vaudra l'accusation de l'atroquinium par le pape Léon, c'est le fait qu'il n'ait pas fait lire le tome de Léon, cette grande pièce christologique composée à l'intention de Flavien et du Concile. Euh, les raisons pour lesquelles euh, Dioscor ne l'a pas fait sont sujet à euh, interprétation. Je pense que la principale d'entre elles, c'était qu'il ne voulait ménager les relations avec Rome et non, ne pas exposer au grand jour euh, des dissensions d'ordre christologique par trop marquées entre son propre siège et le siège de Rome. On pourra y revenir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'on voit lors de ce concile d'Éphèse des évêques qui prennent des positions qui renvoie à un retournement à 180 degrés par rapport à des positions précédentes. Mais ces évêques prendront à nouveau une position contraire à leur propre position d'Éphèse, revenant sur... Alors, on a un jeu extraordinaire de ce point de vue. Il y a deux figures qui sont très représentatives de ce mouvement. Alors, la plus représentative, c'est Basile de Séleucie d'Isori qui en 448 condamne Etiquès, qui en 449 participe de la réhabilitation d'Etiquès et qui en 451 va à nouveau condamner Etiquès et surtout Dioscor, et par ailleurs contribuer, donc c'est loin d'être anecdotique, à la rédaction, de, à l'esprit même de la, ce qu'on appelle l'OROS, la définition de foi de Calcédoine, sur laquelle sont fondées nos églises, hein, catholiques, orthodoxes et protestantes. Spécialement, mais pas l'église miaphysite. Donc, le problème de ce concile hérétique, c'est que, évidemment, il est hérétique par rapport à une position pleinement définie deux ans plus tard. Là, nous sommes dans un contexte incoatif, si j'ose dire, où les choses se maturent. Et donc, le grand risque, c'est effectivement une définition a posteriori qui risque d'être relativement injuste par rapport à la perception même des positions doctrinales exprimées dans le contexte du Concile d'Éphèse de euh, 449. Deuxième temps, Alors, c'est évidemment là où je voulais en venir, c'est un concile qui a une dimension de conflit géo-ecclésiologique d'ampleur, j'ai dit totale, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas de grande ampleur. D'abord, qu'est-ce que c'est que la géo-ecclésiologie euh, C'est euh, donc cette démarche qui consiste à examiner aux différentes échelles les objectifs principaux des protagonistes ecclésiaux, et ceux selon leurs priorités en termes d'agenda euh, territorial ou spatial, si vous voulez. Ou autrement dit, ces protagonistes ont un agenda au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire des priorités, une politique d'action. Et d'autre part, ils veulent construire la communion selon un ordre doctrinal, bien entendu, mais aussi avec une manière de signifier que cette construction se traduit dans l'espace. Par exemple, c'est à Alexandrie, dans l'ordre de la pensée de Dioscore, que revient spécialement le rôle, la tâche d'expliciter la foi. Donc il y a un conflit à grande échelle, clairement, qui est celui d'un affrontement plus que décennal, presque séculaire, entre Alexandrie et Constantinople. Et si vous ne me croyez pas, prenez l'avis de Nestorius lui-même. C'est un propos, je, je, je ne force pas les sources, c'est le moins qu'on puisse dire, je les atténue peut-être même un tout petit peu. Clairement ici, Nestorius fait valoir l'idée qu'il y a eu une euh, alliance entre euh, l'archevêque d'Alexandrie et euh, le métropolite d'Éphèse contre lui. Hein, euh, les évêques d'Alexandrie et d'Éphèse s'entendirent encore et cédèrent mutuellement contre l'évêque de Constantinople, contre lui, pardon, contre le siège de Constantinople. Il l'a déjà subi, lui, effectivement, en 431, à ce moment-là, c'était Cyril et Mémnon d'Éphèse, cette fois-ci, c'est Dioscore d'Alexandrie et euh, quelqu'un qui s'appelle Étienne ou Stéphane d'Éphèse. Donc, il y a bien ici des enjeux d'alliance et d'affrontement. et d'ailleurs, Alexandrie s'en prend à Constantinople, Alexandrie s'en prend aussi à Antioche, comme je l'ai dit, et Alexandrie met Rome de côté sans euh, vouloir aller trop loin dans l'affrontement. Donc cet agenda, euh, il est lié à toute une série de causalités. En fait, Dioscor reprend la main euh, parce que progressivement, la communion ordonnée par Cyril était en train d'échapper à son successeur et il le fait selon les méthodes cyriliennes, c'est-à-dire avec une certaine vigueur, voire une certaine violence. Alors, On peut aussi souligner qu'il y a un deuxième niveau d'intérêt, donc des questions majeures. J'insisterai plus sur le rôle de juvénal de Jérusalem lors de ce concile d'Éphèse 449. L'objectif constant de, ju de juvénal de Jérusalem, c'est de, de se dégager un espace de juridiction qui soit à l'échelle supra-provinciale. Donc, ce que l'on appelle, en d'autres termes, un patriarcat. Vous avez remarqué que je n'ai pas employé le terme de patriarche, c'est un petit peu tôt. Les catégories sont en train de se mettre en place, elles vont apparaître surtout à Calcédoine et se fixer plus tôt au VIe siècle. C'est clairement son objectif. Étienne, clairement, d'Éphèse, a lui l'objectif de ne plus dépendre de la juridiction ou de moindrement dépendre de la juridiction de Constantinople. Et même, il y a en fait associé à Dioscor dans l'ordre de la présidence du Concile, non seulement juvénal, non seulement... Euh, enfin, Étienne n'est pas directement associé, mais il a une puissance accueillante, si j'ose dire, à Éphèse. Et un troisième associé, qui est Thalassius de Césarée de Cappadoce. Et donc, vous avez deux des sièges, Césarée de Cappadoce et Éphèse, qui étaient englobés dans la zone d'influence de Constantinople qui participe de sa contestation. C'est purement de la géo et de ce point de vue, c'est pour partie comparable à des enjeux de type géopolitique, même si la nature des enjeux n'est pas du même ordre, j'insiste sur ce point. La géo ce n'est pas de la géopolitique pour l'Église, c'est un peu différent. Mais il y a des points qui sont évidemment très comparables. Et puis il y a des questions d'importance plus limitées, plus restreintes, c'est là l'affaire d'Ibas d'Edes. Euh, en fait, euh, clairement, euh, c'est l'objet de la sélection des actes syriaques dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui intéresse celui qui a euh, traduit les actes du grec en syriaque. Et en fait, on veut mettre en évidence ici qu'Ibas d'Edes, qui est plutôt de tendance euh, diffisite, hein, il insiste sur l'humanité et la divinité en Christ comme deux euh, entités distinctes. Eh bien, Ibas Dedes dispose d'un réseau, avec notamment des nominations d'évêques qui sont membres de sa propre famille, enfin des choses dont on a relativement l'habitude, et Ibas Dedes et son réseau doivent être absolument aux yeux des relais locaux de Dioscore remis en cause, et Dioscore achève, si j'ose dire, dans l'ordre de la façon dont il préside le concile, la démarche, et euh, obtient donc la condamnation d'Ibas Dédès. Donc on voit ici, c'était l'objet de mon propos, qu'il y a plusieurs échelles euh, d'action dans le cadre du Concile. Un, une échelle principale, l'affrontement fondamental entre Alexandrie et Constantinople, pour en gros dire qui a le leadership doctrinal et ecclésial dans l'Empire romain d'Orient. Un niveau intermédiaire, et notamment l'affrontement avec Antioche, et puis un niveau plus local, donc euh, on peut parler de, de conflit géo ecclésiologique total en ce sens. Euh, troisième temps, évidemment, les conséquences d'Éphèse. Et c'est là où la recherche personnelle entre spécialement en ligne de compte. Donc euh, il y a évidemment euh, toute une série de contestations qui s'élèvent assez vite après les décisions d'Éphèse, notamment à l'initiative de Flavien ou de Zèbes de Dorillet dont j'ai parlé, mais aussi dans la mesure où un diacre romain a pu revenir de Rome, était représenté par des légats. Nous ne connaissons le devenir que de ce diacre romain, qui porte le nom d'Hilaire, pas Hilaire de Poitiers par définition. Cet Hilaire deviendra lui-même évêque de Rome un peu plus tard, et ce diacre romain relate les événements à Léon et Léon, évidemment, va faire valoir un point de vue qui sera relayé ensuite par ses légats au concile de calcédoine deux ans plus tard. Et ce point de vue est clair, il apparaît pour Léon que, et ça il le dit dès le 13 octobre 449, il s'agit, il y a eu durant ce concile d'Éphèse, euh, un certain nombre de décisions qui sont inacceptables à ses yeux. Nous avons appris que certains ont été rejetés, tandis que d'autres ont été admis, qui, à la demande de l'évêque susmentionné, si se sont livrés à une signature injuste, sachant qu'il subirait un préjudice s'il n'obéissait pas à ses ordres, et que cette résolution a été présentée par lui afin qu'en attaquant un homme, donc Dioscor attaquant Flavien, il puisse exercer sa fureur sur toute l'Église. Et donc il parle également de forfaits très impies, mais comme il s'adresse à l'empereur, il exprime le vœu que ce forfait très impie soit aboli, bien entendu, l'empereur étant toujours Théodose II à ce moment-là. Au concile de Calcédoine, clairement Théodose II est mort, l'empereur s'appelle Martien, il a convoqué le concile, et bien à ce moment-là, les Romains vont plus loin et estiment qu'il n'est pas question que le concile d'Éphèse reste dénommé tel, et il faut même carrément toute référence à ce concile et donc surtout euh, ne pas euh, considérer que ces euh, actes euh, aient quelques euh, valeurs en termes de délibération, c'est la quatrième ligne. Euh, si toutes ces délibérations étaient rendues nulles par l'évêque très béni et apostolique de la ville de Rome, il est évident. Etc. Euh, cette position est euh, cependant euh, Adopté également par l'archevêque de Constantinople qui porte le nom désormais d'Anatole, mais avec une petite nuance. Donc il y a un problème qui est lié d'abord au remplacement de l'évêque d'Antioche. Donc Domnus a été déposé à Éphèse, il est toujours vivant, il aurait pu être réinstallé à Calcédoine, il ne l'a pas souhaité. On maintient celui qui a. Il l'a remplacé et il l'a remplacé à cause des décisions d'Éphèse. Donc il y a un petit inconfort, ici, évidemment, éprouvé. Et d'autre part, du côté euh, constantinopolitain, euh, la première des choses que je dois dire, c'est que euh, Dioscore a placé ses hommes, et que le fameux Anatole dont je parle, de Constantinople, est en fait un ancien euh, euh, membre du clergé alexandrin. Et lui-même, Virsacuti, en 451, il va se déclarer contre son ancien mentor et le condamner. Mais il le fait de façon telle qu'il souligne que son mentor a été condamné pour des raisons disciplinaires et pas pour des raisons de foi Il essaie de préserver malgré tout certains éléments. Et d'autre part, par rapport à la mémoire d'Éphèse, on voit que la question continue à se poser du côté que je vais appeler par commodité grec-orthodoxe ou grec euh, chalcédonien, c'est le deuxième point de vue ici, euh, dans la mesure où en 532, il y a des discussions entre euh, chalcédonien, chalcédonien et miaphysite sous l'égide de l'empereur justinien. Et à ce moment-là, de façon assez intéressante, le représentant euh, de, euh, du côté chalcédonien qui s'appelle Hypatius d'Éphèse présente le concile d'Éphèse, non pas comme un concile qu'il ne faudrait plus nommer un brigandage, il parle quand même de euh, concile universel. Comme s'il y avait une marge de manœuvre dans la négociation sur ce point qui pourrait réapparaître avant qu'elle soit définitivement exclue quelques années plus tard. Et s'il parle de cela, c'est parce que le point de vue miaphysite s'exprime aussi. Alors, le point de vue miaphysite, il est un peu inconfortable. Et Je vais vous le présenter, il me reste combien, quelques minutes 2. <rire> alors, très rapidement, donc en fait, le point de vue miaphysite est obligé dénoncer le fait que Dioscore a été trompé par Eutychès. C'est là que se situe l'inconfort. Dioscore a ensuite dénoncé la foi d'Eutychès alors qu'il l'a réhabilité à fs 2. Donc là, il y a un inconfort. Mais en revanche, les miaphysites disent volontiers que Calcédoine a réhabilité des évêques, comme Théodore et de Cyr, qui étaient des Nestoriens. Donc ils ont fait exactement la même chose. Donc vous voyez qu'il y a ici une mise en perspective, et on continue, je vous l'ai mis en gras, à appeler euh, Dioscor par exemple, euh, hommes saints, patriarches orthodoxes, etc. Et on parle des synodes d'Éphèse dans le cadre de la tradition miaphysite, et encore ceci relativement tardivement jusqu'à la fin du VIe siècle, même si ces synodes, ces deux synodes d'Éphèse, Éphèse 1 et Éphèse 2, sont d'une certaine manière positionnés de telle sorte que l'emporte Éphèse 1. Alors je termine puisque mon temps est compté n'est-ce pas j'en viens à la conclusion. Euh, première des choses à dire c'est que au point de vue institutionnel aux yeux euh, de l'empereur et aux yeux de l'église romaine d'orient il faut un concile pour défaire un concile ce n'était pas l'avis de Léon. Léon proposait qu'il y ait dans chaque euh, province une signature de son tome et qu'il se réserverait le cas euh, des euh, personnalités les plus euh, engagées dans le concile d'Ephèse pour juger à nouveau de leur situation. Ce n'est pas le euh, point de vue qui a été retenu. L'empereur convoque donc un nouveau concile, un Chalcédoine, et qui est donc jugé comme absolument indispensable pour supprimer FS II. J'ajoute que la logique du nombre entre en ligne de compte, puisqu'évidemment, on risque de convoquer les mêmes évêques. Hein. Il n'y a pas eu un changement d'évêque en deux ans. Euh. Donc, on va convoquer bien plus d'évêques. Et le concile de Calcédoine sera le concile euh, qui se réunira le plus grand nombre d'évêques de toute l'Antiquité, probablement 450, c'est facile, euh, présent ou représenté. Euh, J'insiste sur le point, ici, on a bien affaire à quelque chose qui relève d'une logique numérique, malgré tout. On l'a discuté hier, ici, elle entre malgré tout en ligne de compte. Deuxièmement, ça pose le problème de savoir ce qu'est un concile œcuménique, et on a tourné autour de cette question à beaucoup beaucoup de reprises durant nos activités. Pour Rome, un concile œcuménique, c'est relativement simple, c'est un concile qui est reconnu par le pape. Le pape n'est pas présent physiquement, il envoie des représentants, ce qui lui donne toujours cette possibilité de faire jouer de l'effet différé, et de dire oui ou non. Et en l'occurrence pour Chalcédoine, je vous le signale au passage, il dit un oui, mais assez tardivement, parce qu'il y a un problème aussi d'une décision de Chalcédoine, qui est le fameux 28e canon, le rapport entre Rome et Constantinople. Je referme la parenthèse, parce que sinon ce n'est pas une minute. Donc besoin. Et enfin, je termine en disant qu'à Constantinople II, qui n'est pas très connu, mais c'est tout de même le cinquième concile œcuménique hein, de l'église dite « indivise », avec une bonne paire de guillemets, en fait, on a éprouvé malgré tout le besoin de clarifier les décisions de Calcédoine. Comme quoi, comme quoi vous voyez que l'affaire n'a cessé de rebondir, et notamment euh, de traiter du problème qu'avaient pointé les euh, miaphysites en disant qu'à Calcédoine, on avait réadmis des gens dont la foi était hautement douteuse, donc Théodoré et Ibas. Et donc à Constantinople II, on va dire ben oui, il y a des écrits de Théodoré, pas la personne de Théodoré, mais des écrits de Théodoré qu'il faut condamner, et une lettre d'Ibas, censément écrite par Ibas, qu'il faut condamner. Et je vous signale que ça pose quand même un problème, c'est l'affaire dite des trois chapitres, peut-être certains en ont, en ont, en ont ah, décidément. On en a entendu parler, voilà, je vais y arriver. Euh, mais euh, cette affaire des trois chapitres, elle pose le problème de savoir si on peut condamner partiellement ou totalement pour Théodore de Mopsès des gens qui sont morts dans la paix de l'Église. Ce n'est pas la moindre des, des, des questions. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre patience.